Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Defitech Très heureux de vous retrouver. Je suis accompagné de la maman de mon épouse, Fifi, qui est venue ici m'accompagner. Merci d'être là, Fifi, c'est super gentil. Qui est venue m'accompagner à réaliser quelque chose qu'on voit rarement, forcément, dans nos vidéos. On va faire ensemble des kébés. Voilà, avec un accessoire qui est souvent fourni dans les accessoires de robots dans les hachoirs à viande dans les hachoirs à viande vous avez évidemment le remplissage des saucisses qui est ici voilà ok qui se trouve dedans et vous avez souvent de plus en plus un accessoire à kebab. et fatalement on avait envie d'en faire alors au niveau de la légitimité faut savoir donc je vais répondre aussi à mon avis à beaucoup de questions qu'on va me poser après Il faut savoir que mon épouse est libanaise donc ma maman Ma, ma belle-maman est libanaise, et donc elle va nous expliquer exactement, car c'est une tradition euh, libanaise syrienne, et donc vous savez que c'est absolument délicieux. Elle va nous expliquer tout le processus, parce que c'est simple, mais il y a des étapes à respecter. C'est parti Alors, Fifi, explique-moi comment on prépare tout d'abord l'extérieur du kebé. Bon, on, a, on doit utiliser de la viande de bœuf pure et sans gras. Pas grasse elle doit être bien moulu moulu dans le sens que la viande hachée au départ qu'on doit passer dans un robot comme celui-là voilà donc en fait quand elle vous recevez le hachoir bien là. bien bien haché voilà on va parce qu'on a on a préparé ça avant à la maison donc vous avez donc un hachoir à viande comme ceci avec une vis sans fin on met lisses et on l'a passé à travers, dis-moi si je ne me trompe pas Fifi, évidemment j'ai du mal à la remonter, sinon ce ne serait pas marrant. On l'a passé à travers la filière grosse, ce qu'on appelle saucisse de campagne, la filière moyenne et on est arrivé à ça. Mais ça, ça ne te suffisait pas Non, non, ça ne suffit pas. Mais on peut faciliter l'affaire, on achète de la viande hachée chez le boucher, euh, la viande du euh, steak euh, américain. Mmh. Oui. Ça, ça va. Mais on doit à ce moment-là, la passer dans le robot. Voilà. N'importe lequel qui travaille de cette façon-là. Avec une hélice. Une hélice, voilà. Ça, c'est presque indispensable. Ah oui, oui, c'est obligé. Sinon, ça ne se mélange pas au, euh, à la semoule qu'on appelle... Bourgol. Voilà. Plutôt, <rire> ce n'est pas n'importe quelle semoule. Voilà, ce n'est pas, pas de la semoule de couscous. Hein. Non, non, non, on pas est, du on tout. Est, on est bien, bien d'accord. Oui. Donc, explique-nous un peu comment tu arrives ensuite à avoir ce mélange-ci. Alors, pour 500 g de viande bien hachée, on a besoin de 500 g de bourgol. Semoule, entre guillemets. Les Belges ont dit « bulgour ». Mais boulgour. la bonne prononciation, c'est celle-là. D'accord, je ne saurais pas le redire. <rire> bourgol. Et euh, avec du sel, du poivre doux. En, en quantité un quand oignon, même, hein. Un oignon qu'on va hacher avec la viande. Qu'on peut mettre avec la viande, il va être bien haché. Voilà, c'est tout. Ça, c'est pour le dehors. L'extérieur. L'extérieur. Okay. Et on a une farce à mettre dedans. Bon, dans le robot maintenant. Ça, c'est la farce. Il va nous aider à donner la forme Ouais, je regarde un peu. Est-ce que tu vas retravaillé quand même la pâte ici avant oui, de l'avoir Oui, il faut bien malaxer. Une fois qu'on a malaxé tout dans le robot, on malaxe à la main. On a besoin de tremper la main dans de l'eau glacée, de l'eau froide, des glaçons. On trempe la main et on malaxe. On malaxe presque dix minutes. Ouf. Comme ça, on a une pâte. C'est vraiment pâte. une pâte de viande en fait, c'est marrant. Je préfère hein. mettre la main comme ça. <rire> une pâte. Mais donc tes doigts restent imprimés dessus. Hein, donc C'est ça qui est important. Alors à ce moment-là, on peut la mettre dans le robot pour commencer à faire nos petits B. On va le faire et je vais expliquer comment on monte l'accessoire. Donc, vous avez vu, il y a une hélice, ça. L'hélice ne sert que pour hacher. Qui ne vont pas nous servir sur ce coup-ci. Vous avez deux accessoires. Comme ceci. Un. Deux. Et on vient installer sur le robot ceci donc on va remettre à mon avis un petit peu dedans On dirait une saucisse vide. Okay. C'est bon. Voilà, donc on a vraiment un tube. On doit fermer. Explique-nous un peu alors comment tu fais la farce. Et pour ça, on va mettre la farce. Là un où. oignon haché tout fin qu'on doit faire sauter avec un peu d'huile. On met la viande pour cette quantité 400 g de viande hachée finement chez le boucher. Ça, c'est une viande normale. Quel type de viande La même chose du bœuf. Bœuf. Ok. Que du bœuf. Du sel, du poivre doux. Là, on peut mettre euh, quatre épices, un épices, euh, les piment. poivres qu'on aime. Puis à la fin, on met euh, de l'amande grillée, de la noix coupée, coupée euh, des petits morceaux. Ça, c'est pour donner un petit croquant. On va pas... L'idée, voilà. c'est de vous montrer aussi comment faire des kebés. Évidemment, quand la caméra sera coupée, on les fera tous. On va faire toute la viande, comme ça on en aura en fait. Maintenant, Fifi, c'est super beau. Hein. On a la première. Première question, c'est comment ça se cuit d'abord Là, ce genre de kebab c'est fait pour être frit. Dans une friture, de l'huile, n'importe quelle huile végétale. On le, on le, on le frit. Maintenant, est-ce qu'on on fait d'autres types de kebés? J'ai déjà vu que tu faisais des fois des galettes. Ah oui, hein, il y a autre chose. Mais ça, on n'a pas besoin du de, de robot pour ça. Ça, okay. on les étale dans des dans des plats comme ça. Oui. Mais le robot, c'est pour ça. Et on mange ça avec du yaourt Si on veut, on peut avec faire du, du yaourt laban. laban chez nous, le yaourt grec. Et si on doit le conserver, donc on en fait trop, est-ce qu'on les garde au frigo ou est-ce que ça peut se congeler Non, non, ça se congèle. Ou bien on les fait tout de suite, Dès qu'ils sont terminés, ou bien on les congèle. Une fois congelés, c'est facile, on les conserve le temps qu'il faut euh, du congélateur direct dans la friture. Tu les fais pas au four Ça t'est jamais arrivé que tu les fasses au four parce que tu voulais pas utiliser ah oui, d'huile C'est l'autre, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Celle-là, c'est vraiment pour être frit. Oui. Enfin, si on veut que ça soit diététique, euh, <rire> on, on, les, on étale un peu d'huile dessus, mais ce n'est pas la même chose. C'est plutôt fait pour être frit. Et quand vous aurez la chance de voyager au Liban, et j'espère qu'un jour euh, le Liban sera un peu apaisé, qu'on pourra y retourner, en tout cas je pourrai y retourner et revo revoir tout le monde, ça se mange évidemment avec un mezzé, vous commandez plein de petits plats, vous commandez du taboulé, du fatouche, vous commandez des petits, des petits roulets de fromage, des petites que... salades. Des oui. petites salades, ça c'est absolument sensationnel. Donc j'espère pouvoir, pouvoir y retourner, mais là vous avez eu la démonstration, le mélange et la recette pour le kebab à la source. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, Fifi, d'être intervenu dans la vidéo. Vous avez eu la démonstration du kebab à la source et l'accessoire ultime dans le hachoir à viande. En plus de hacher de la viande, de faire de la saucisse, on fait des kebabs. Voici la démo. Je pense qu'on les mangera, en tout cas j'espère, ce soir. <rire> N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, nos autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, abonnez-vous aussi, on est plus de 23 000 abonnés, ça va de plus en plus loin, c'est de plus en plus fort et c'est super motivant. Pour prolonger l'expérience, on a également des podcasts qui s'appellent L'Arrière Cuisine. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao